Bonjour, Jérémy Delobel, Savoir-Faire Linux. Je suis responsable de la pratique Talen au sein de, au sein de la compagnie et euh, entre autres des relations de partenariat avec Talen et, euh, et les clients. Petite présentation un petit peu de Savoir-Faire Linux. Nous sommes une compagnie de plus d'une centaine d'intervenants répartis sur trois bureaux principaux qui sont sur Québec, Montréal avec le siège social et Paris avec des interventions également de salles de formation, notamment sur Ottawa en plus. Nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 14000, et nous disposons, comme vous pouvez le voir, d'un certain nombre de références, entre autres notamment des jardins ou la STM. Vous pourrez constater également que nous travaillons uniquement dans le monde du logiciel libre, et vous constaterez qu'on a une forte croissance en termes d'effectifs depuis ces dernières années. Euh, notre philosophie, euh, être au plus près euh, des besoins en fait, euh, des entreprises, avec l'appui euh, des communautés et des développeurs. On travaille énormément euh, sur des contributions et on participe énormément aux communautés pour euh, développer euh, notre partenariat et euh, être au plus près en fait, euh, de l'actualité de chacun de nos produits. Donc, comme j'expliquais, je le client est au cœur de tout, que ce soit pour l'intégration la consultation sur euh, différents types de produits, que ce soit du développement web, euh, de la gestion électronique de documents, de l'ERP, Talen au niveau de l'intégration de données, ou la pour ce qui est des portails d'entreprise euh, et solutions en portail web. Des solutions d'infrastructure. Donc, nous disposons d'un service spécifique et un savoir-faire en termes d'équipement, de support et de maintenance. Euh, également par rapport à la formation, notre objectif c'est de pouvoir faire monter euh, les équipes euh, internes aux, aux compagnies et aux entreprises euh, pour, euh, pour leur donner le plus possible d'autonomie euh, pour la suite et dans le cadre de leurs projet et puis, nous avons un autre département qui est Solutions industrielles avec, euh, avec entre autres, les technologies embarquées et puis euh, une grosse partie euh, également R&D dans, dans ce domaine. Alors, euh, le partenariat avec Talen existe depuis, euh, depuis 2005. Nous sommes partenaires euh, Gold euh, au Québec et donc au Canada. Euh, ce que Talen nous propose, en fait, c'est une solution qui est vraiment éprouvée et stable avec notamment maintenant une plateforme unifiée. Euh, on, a également, on dispose également d'un support de, de haut niveau euh, à, à tout moment. Et puis, euh, ils nous permettent aussi de, de pouvoir accompagner efficacement nos clients en, en cas de besoin d'expertise très spécifique euh, et également dans l'adoption et le choix en fait, des outils. Il est reconnu comme un des leaders mondiaux dans l'intégration et la qualité de données. Les derniers cadrans de Gartner, notamment en termes de sur les outils de qualité de données, le place vraiment comme un leader en termes d'innovation et en termes de visionnaire au niveau de toutes les solutions de manipulation des données. Ce que savoir-faire Linux apporte à Thalène, mais également à nos, aux clients. Euh, C'est une expertise locale, bilingue, donc français-anglais, ce qui est un, un élément important euh, au, au Québec. Une bonne connaissance en fait, du marché et de ses particularités, euh, que ce soit euh, dans le domaine euh, privé, que ce soit également avec euh, les acteurs euh, publics et gouvernementaux. D'autre part, on bénéficie, grâce à notre service de support et d'architecture, d'une intégration complète avec les logiciels et les applications. Donc on a la possibilité d'accompagner également nos clients dans leur choix matériel pour le développement de leur projet. Une équipe pragmatique entièrement dédiée aux logiciels libres et aux technologies ouvertes. Comme je vous l'ai présenté un petit peu plus haut, on participe énormément aux communautés, que ce soit sur les forums, que ce soit dans le, le développement, l'amélioration en fait de, de tous les outils euh, libres euh, et aux communautés. Et puis, on parlait de formation tout à l'heure et d'accompagnement, donc en termes de, de support, formation, euh, certification de vos équipes, euh, pour pouvoir vous rendre le, le plus autonome possible. Je vous remercie.